Ba an pou si la. Bon, y et pas a en bas l'autre pour ces là, bon pas dit que que on fait on fait nous tout replier net et puis nèg yo prend la rue jodi a on pa bwa manti ouais depuis hier nous fin quitté en bas hier matin nèg yo ça fait et recette sous route là ce depuis boss Saint-Bernadette là bon nèg yo prend la rue Azam dans mairie de boss et et et inasmo en bas je vous dis, la dit, non les qui la village, à cinq jours dos. Cinq jours a dormir e e, e e, anyway, e, e e, e a fait pas que à faire on a eu de faire un peu de Si nous ne parlons pas de bonnes populations, nous nous faire Nous nous majorité quand nous nous pas pas Oui, parce que pas caché. Vous pas caché. papa, vous Père ça la conne, on pas quatre nèg de en bas, qui pas en dedans, on n'go pas quatre zams qui ta faire l'autre qui peut rentrer, entre, on n'go pas qu'on entre pas dans temps bas, pour qui ça va faire nous rentrer Pour qui ça tout seul? Après ça tout nèg rentrer nèg toute rentrer? entrée. Accalés, je nous donne. Même si nous sommes gavagés, pour qui donner des femmes? Nous pour qui donne des filles, monsieur? On est même bas pour la paix Sniper visite peuple, la population gare d'accalés genoux. Charles ouais, Charles nous jouer nèg ça, yo y'ont font des bagages, y'ont monté un petit des Mais c'est ça fait honte. Bonjour bye, directeur, mon directeur. Et vous, policiers, oui, soit vous attendiez pas a pas de gens qui vous connaissent, vous n'avez pas performance de sécurité. C'est vous-même qui êtes chef de sécurité nationale. ami. c'est avant vous, c'est à c'est vous, c'est à vous, vous, c'est à vous, c'est à vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, c'est vous, vous, vous, Face à ce vont... Je ne pas le bon version pas la pas pas Révolution pa j'en fait sans si c'est moi qui t'a pour en bas fini le fini n'a pas parler de baïbi ni comment rele baï ça o et o paquet c'est là CSPN qui ba rapport CSPN ça et où chef women? Vous ou à bagarre, bagare bagare a là n'a fait transférer bagare la va manger nous tout gène police ou bien responsable commissariat côté nous transférer mais monsieur ça n'a pas bon non il pas bon non dis nous ça il pas bon on ne fait pas la bien. On est des populations. On ne peut pas seulement. Peuple seulement. besoin. peuple a besoin de regarder pour ce qui seulement. N'a a fait qu'on a un projet. Et gouvernement gouvernement, chaque délégué des bâtiments d'alliottes, ce qui dirige le marché, le peuple a besoin ça. Nous ne sommes pas un peuple grand pour nous. peuple a besoin de combattre la violence, de combattre l'insécurité. Il a besoin de capable capables mais nous OK, mais le de nous là. Continuez à faire avec vous. Bende, on vini, on le photo, faire ceci, faire cela. là-bas. Ça, on va faire avec le on est là. On vient, là. On vient, on est là. On vient, descend est là. On vient, on la on vient, on vient, on vient, on vient, Pa pas de campagne, nous si continuer à avancer. Parce que à chaque fois, nous faisons des coups de balle, nous nous replions, nous vin plus puissants. Si nous avez passé, ne yo, n'avez pas qu'à zamak bal. Et ou connaissons comment les choses se dans le pays d'Haïti. Ni l'international, pour me dire, que nous sommes avec l'ambassade dans le pays d'Haïti, pas de la police gè capacité vraiment. De même, tout pour le nous yo yo pas vle la police mette sécurité malgré le reconnaissement que la police a capacité. Parce que vous que continue à créer gang pour que vous soyez capable de rester en tête de pouvoir, Fokke continue à mourir. Peu pas ici, son jambes parler, si vous déposez machete ou si vous quittez bagaille la frette, eh bien, Pita à pite Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, Jean-Jude Florestal, alias Judo. un individu qui mécanicien et antenne chef de gang, ISO acti l'appli, qui embarcorde la police nationale. C'est monsieur qui rangeait machine, qui changeait pièces, les ISO at l'appli, volé machine machines, dans la rue. Jou yo joué une conversation lui-même, ensemble avec Malfrayo, je n'ai Jodia, la à l'appeler la police. Pour plus de détails, on nous suivre ensemble. Mécanicien. Propriétaire Saint-Jude Autoport, Jean-Jude Florestal, alias Judo, c'est un homme important dans 5 secondes, qui a opéré dans le village de D. Ou le Judo joue dans le c'est fait arrangement à préparation nan véhicule mal frais au volet, c'est Judo qui monte pièce, machine, lèf, gang n'a acheté avant de audition Dans l'audition de CPJ, propriétaire Saint-Jude Autoport comportait le temps qu'il y a Wow! Wow! Nous sommes un saint. Bon Imaginez-nous au un comme ça, ça a capté ça capte gang ou quoi ça avec un messier comme ça dans la rue. Et quand on t'a dit ça? Quand dans business, c'est quoi? tu Qui doit du La Qui fait du business. Je business. machine. veux juste arrêter. Je Je veux juste arrêter. Je juste ça passe là qui fait donc, c'est un c'est quoi l'histoire? C'est businessman businessman, c'est business ou c'est tout, mais c'est quoi l'histoire? Où est-ce gang y, oh y ben, ben, <par> <paras> <tors> Jean-Jude Florestal, qui jouait tout à l'antenne dans gang 5 secondes dans moment de kidnapping de une fête, dit n'y pas pièce relation avec gang. Pourtant, Données enquêteur de CPJ au disposé dans le relevé téléphonique yo, montré à clé. sorti janvier 2022, Judo en communication 67 fois avec chef gang Iso. Eh, hey, mais. N'est-ce pas vous Il n'y a pas de gang ne, et il pi... a place à Iso. on ne sait jamais. Aye, même ensemble avec avez conseillé des timidames, il n'y a pas de yo pa gang et il n'y a pas de souké-kol dans le souké au na village. Mais les mécaniciens ne sont pas de souké aussi! À la, traque. la police, s'il vous plaît Gouba yo desseré ma chouè Ba yo mishon tibaye gou ma chouè a lâché Ba yo s'arrête dwe Kansou t'entendu a l'inan gang Plis passe 60 gomye fwo ba lavel Et puis mm. dernier appel yo retracé Nan dat 3 à 4 avril 2023 Toujours mm. selon information De CPJ disposé nan téléphone Malfra Judo gen bon gen rapport tout avec le chef gang gang ravi nan Tilapli, yo mm. abitie communike C'est potosi 4 mars 2023 donc, non, donnez-la pour les les avec Isée. Ce n'est pas Bon, bagage ça, non? Est-ce que a c'est pas businessman, comme vite l'homme. ne peut pas nous téléphone. le téléphone. pas le téléphone. téléphone. il pas téléphone. téléphone. Gros client. Ancien numéro 48, nou, nou nouveau numéro, papa, il s'est plus passé 60 fois. Gros client. Un mm? client le gain. 3 avril, 4 avril, vous allez avec Izo. Bah, ne sais pas si vous ça. Le téléphone n'a pas dit ça. Bah, je ne ça. Vous le cas de vous téléphone n'a pas passé à appeler pour contrer ça Tout est possible. Tout est possible, mon garçon. Au fond, tu souris. Ah, il Il va quand il va Il Il va va va il pas ne <laughs> euh... Toutefois, Jean-Jude, alias Judo, reconnaît qu'il a parlé à Maman mais Mais c'est un cas de négociation. Il machine qui a été volé sur route machine, moi, machine, pas Je machine moi. De... Ah ok. Ok, papa, il s'est fait... Avez-vous dit, pour faire contact, il passé 60, combien de fois on a parlé Non, si, avec nouveau numéro, ça c'est contact. machine n'est pas perdue, elle fait contact, les jeunes machines. Ok, les machines est perdu il faut faire contact. Tu te fait faire la ville. Tu te fait la ville, tu prends le deux fois. Je cherche un dial-del pour moi. Tu prends le même cherche contact. tu prends le la police sur le point. Combat, tu me cela sous toute forme. C'est un objectif au commandement police nationale. C'est pour ça, le commandant-chef, France, France LB, continue à demander de bonjour en de collaboration, de la population. Ok, pas de problème là, c'est bien ça. C'est bien ça. En tout cas, les paysans, c'est comme ça, dossier. Il y, y a des CPJ. Nous raconterons. Nous Depuis la police qui est bonne, je suis un comme ça. Nous raconterons, nous racontons. A la traka pour la été papa. Mami, Mami Ariel, non, c'est Papi Ariel, n'est-ce pas? Papi Ariel avec Mami Maniga, qui a fait nan dans le pays à peu près par la population même continue à mobiliser pour la a occupé au conseil de transition, en tant qu'un bébé qui a grandi sous précision par an. Qui tel grandi papa peu Poser Madame Aniga question, combien de qui ont budget au conseil de transition parce que la population en connaît You understand madame Aniga dit, mais la population a été fait parce que tout le monde a fait avec transparence. You understand Et Mme Aniga, qui a nous compté faire l'élection dans ce petit pays là bon Madame Aniga dit, nous ne sommes pas nous n'avons pas de date puisque la situation est compliquée. Bon, L'élection qu'a pas faite cette année-là et pour le président installé en 2024. Bon, cette déclaration est fait. sur Radio Magique 9. Bon, papa, ne pas ici m'aider autant de temps. Nous avons un parti là-dedans, qu'on va comprendre comment Mami Maniga parlé C'est extrêmement important. Bon, bonne nouvelle, HCT, comment nous y <laughs> Ah, eh bien, h ah, son petit bébé qui yeah. a grandi. Et l'a grandi quand même, mm -hmm. euh, conformément à tous ses parents, Léo. Et parraine, marraine, tu es pour lui. Waouh, wow. eh, waouh. Pour dire, papa, ici, un hein, marine, marraine, parraine, parent. Hein? Mais ça, on prévoit pour papa ici. C'est h qui a grandi. Hein? Mais ce n'est pas HCTA qui a fait population Prenne soin. Prenne soin, <rires> a la population grandir. Prends soin, prends soin, mamie, papi. On a dit à avec Haïti dans le ça, On a l'air, madame, mettez pour nous. Avec quelques petites inquiétudes, des petits okay. amé aménagements, ajustements pour nous faire, parce que vous pour <rires> pas grandi. Est-ce que tout, tout le monde a grandi en même temps Ok. Regardez si la tête l'est. Le tronc, yeah. le tronc et les membres, a grandi, papa ici. Ok? S'il pas go anomalie, s'il pas fait scoliose, tu comprends? il a regardé bien ce que tête là en forme, ce que. Waouh! Wow. Ah. quand y a l'elfine grandi, papa ici, y'a pral fait l'apprendre. L'elfine apprendre, papa ici, il a dans l'université. L'elfine sot dans l'université, qu'on y a, a, a pour commencer travail pour le pays. Mettez pour nous. Papa ici, a pas de monde dans le droit. Et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 agit sur absolument tout ça nous mêmes comme haïtiens n'a fait de manière individuelle ou bien de manière collective moi connais des problèmes administratifs d'ailleurs c'est ça où t'es confié nous notre entre côté accordé avec journal là t'es une question budgétaire qui t'a parlé et qui compte nous y avec les problèmes administratifs ils oui, allez-y. Oui, problème administratif. Oui, nous pouvons bien entendu, parce qu'il faut comprendre une chose. Et d'arrêter, si vous voulez que Papa Issien comprenne ça. OK. Vous avez dit, si vous voulez que Papa Issien ne comprenne pas. Bon, à la fin, Papa ma pose d'être une question, est-ce qu'on a retiré Port-au-Prince dans le pays d'Haïti? Non, je ne comprends rien, parce que port au prince n'a pas le problème même. HCTA, mm -hmm. c'est une institution nouvelle. Ok. Il a pas existé dans l'histoire d'Haïti. Wow! Nous l'entrons dans l'histoire. <laughs> Mettez-vous, papa, ici. Afe dit, demain matin, nous avons choisi un bagage, tout, papa, ici. Et bien nous avons fourré dans l'histoire du pays d'Haïti. Mettez-vous, nous. Il n a pas existé dans la constitution. Wow. Il a pas existé dans la loi particulière mm -hmm. que nous avons. Nous Son dit que n'a construit ah. et l'Europe construit un bagay on prévoit plan mm -hmm. on fait plan mm -hmm. on fait calendrier, mm -hmm. et puis il y a des situations qui présentaient qui fait mm -hmm. qu'on oblige les fontiers courbes à droite oh. ou à gauche ou bien en avant mm -hmm. pour quand même corriger sortir, prévoir okay. d'accord des problèmes administratifs c'est normal puisque son bagay nouveau cap intégré dans le mm -hmm. système politique haïtien Wow. Donc il faut que... Hein? Oui, allez-y, allez-y. Non, mais qu'est-ce que vous alliez dire Non, non, non, t'es une source gouvernementale qui t'a dit que et, au Conseil de transition, t'es... Que quoi T'es qu une source gouvernementale. On t'a très mal, oui. Allô uh -huh. oui. Oui. Là, ça maintenant? va mieux. Okay. Maintenant, okay. maintenant mieux, ouais. oui, c'est mieux, oui. Moi, mm dis, -hmm. t'es une source gouvernementale qui t'a dit HCTA, t'es proposé un budget de 400 millions de goûts pour nous fonctionner. Et le chiffre, ça, est capable de confirmer là avec nous ben, c'est pour confirmer avec source gouvernementale ça. Mais madame, mais pour il oh, faut voir ici. S'agissant de questions, pour confirmer, est-ce c'est -ce est vrai, 400 millions de gourdes pour vos conseils de transition, ou à oui ou bien non, parce que vous travaillez pour le pays avec transparence. Waouh! <rire> Non, mais t'es vous papa ici, hein. Non, mais effectivement... C'était quoi votre budget? Non, euh, Oui, euh... euh... On... Oui, euh, Non, euh, mais Quoi? Un budget de 400 millions de code, ça mmh. paraît énorme, okay. mais pas oublier quand même que, nouvelle institution, ça, mmh. il faut que le matérialiser, que le bail mon côté pour le rété. Par exemple, mmh. nous faut que ça. Mmh. Jusqu'à présent, mmh. nous n'avons mmh. un étage du ministère de la du commerce. mais qu'est-ce que vous voulez alors? Dis-nous. Qui ça nous voulez? On y a besoin d'une résidence officielle. Qui marque HCT devant. Oh, mais vous savez tout le jovenel là. Mais vous savez tout ce jeu. Mais vous savez tout le jeu. Non, madame n'a pas carrété non étage, papa ici. Non, elle n'a pas carrété non étage. C'est pour madame Aniga qui a la cour. Vous comprenez? Pour le petit fleuve, pour le petit poul, poule, le petit cabri. Pour le petit chat, pour le petit chien. Vous comprenez? Pour le petit moun qui a ka ramassé le chien dans la cour. A. Tu comprends? Pour le petit gérant, pour le petit servante. <laughs> <laughs> non, yon pa ka jos mette yon nou étage nan ministère commerce. Ça ne se fait pas. Yon pa kou jamb genye espace pa yo Ok? Fok ke gen gran la koupe pa yisien, pou yon ap ouze, pou yon gen moun kap sekle, kap koupe fle. Le moun ap passe le matin, Yo ap vann pou yon di, relè machan nan pou mwe. Oh, voilà. Mettez-vous, papa, ici, ou bat-ko, yotrop. Nous poukou genye, ou kaye, ki relè, nou, chè, met, chè, metres. Oh, wow, ou bezou kaye, ou kaye, papa, ici. Donc, fol et aïsien, dégage, l'acheton kaye, ou bien loué, ou kaye, 5 000, 10 000 dollars américain, par mois, ou bien par 6 mois, papa, ici. Tu comprends? Ou acheté, t'y a gen, ça, vous bébidi. Fol gen moun, gavin, sonne, ok? Fol gen adresse fixe faut sécurité dans barrière. Donc, qui est ça Yes, c'est ça. Madame, a besoin. Ah, il vous papa ici, madame. D'accord yes. Nous pouvons gagner tout instrument qui peut faire une entité comme ça fonctionner. Parce okay. que l'ambition est en pile. Il met en pile, sous une euh, nouvelle institution. Et on a nous. Pour nous remplir tout bagaille que nous contrats, que nous signons le 21 décembre. Donc, il y a des problèmes d'ordre administratif, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes même politiques. Vous mm -hmm. comprenez? Parce que nous représentons des couches particulières. On ne peut qui s'ennuyait. Okay. Nous okay. sommes triomvirats, nous trois monde okay. euh, comme, comme euh, direc direction à okay. mm -hmm. Et nous représentons des espaces, des groupes, des mm -hmm. entités très particulières du pays. Vous mm -hmm. comprenez mm -hmm. Tout ça, il faut que site eux même il y a un petit genre, eh, pour travailler ensemble, et les trois, qui que représenté que n'a euro il faut mm que -hmm. nous-mêmes, tous, nous mettons tête nous ensemble pour travailler. Maintenant, nous travaillons avec qui Qui est qui correspond à nous c'est le gouvernement actuel. Mm -hmm. Et c'est lui-même qui peut donner les possibilités pour nous travailler, pour nous vivre d'abord, pour nous survivre, ensuite pour nous travailler. D'accord? Donc, on, dit, on parle de 400 millions de goudes. Mm -hmm. Bon, on m'a dit que, puisque c'est gouvernement mm -hmm. qui a bon, l'information, <coughs> m'a mm -hmm. dit le détail. Et là, mon gouvernement, s'il bien informé, il a dit oui, que rien y a un parti dans le budget qui était là pour euh, entrer en matière. C'est-à-dire, brusquement, un jour comme ça, ils ont installé une institution nouvelle. Mm -hmm. D'accord? Eh bien, qui rien pour le faire? Qui programme? Ni? Qui calendrier, okay. qui ordre de travail, etc. Wow. Mm -hmm. Il faut que déraper. Mm -hmm. Et pour le déraper, il faut qu'il y un certain nombre de, de, de, de, de, de possibilités, d'instruments. De, il faut que donc comme vous il faut que les gombi ou il faut que y les... ait des collaborateurs mais depuis la madame ont commencé la parler m des bureaux des collab ailleurs ah, by bah, mon yobie bureau. oh oh c'est triste <laughs> wow papa ici donc comme donc fait bon bureau côté pour l'aiter corps côté pour faire lecture c'est très bien mm? fait bon côté pour laver pour hein? T'es n'est-ce pas, madame? C'est très bien. Ariel, on manquait pour un soin bébé, yo. Les trois bébés. <rire> c'est bébé gouvernement, papa, ici. nous calculons à peu près, nous calculer plus ou moins, mais alors là, pas, euh, très, très, très précise, mm -hmm. parce que c'est pas moi, qui a fait travail ça. On met mm -hmm. qui prend le travail dans le service public que aurait les HCT. Wow. Ouais. Mm -hmm. Et donc, euh, son barrage est nouveau. Okay. Combien ça coûte à l'État wow. Quel est le budget de l'État mm -hmm. Quelle possibilité l'État capable de nous L'État disposé pour l'aider nous, mais qui possibilité Suivant quel rythme Nous commençons le mm -hmm. travail en janvier, alors que le budget commençait en octobre. Autrement okay. dit, nous gagnons deux tranches budgétaires pour nous combler. L'année euh, dernière, de septembre à janvier mm -hmm. 2003, 2023 et à Nessa de janvier à septembre 2023. Autrement dit, il y a des des, des, des, des dispositions, des principes, des, des facilités mmh. Mmh. qui relevaient du fonctionnement du service public haïtien. C'est là okay. dans nous. Il faut que nous intégrions qu'à nous. men il simplement une chose. Il faut que Mounio comprenne un baril qui est très ferme.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 C'est que quel que soit l'agent que vous mm -hmm. euh, mm -hmm. a dépensé pour mm HCT, -hmm. que l'agent ça, il peut le dépenser pour HTC. Il ne pas dépenser pour les gens qui l'ont. Il pas garantir que mm -hmm. les gens qui l'ont, les gens qui vont gérer l'agent pour l'institution, ce n'est pas dans la poche que vous le mettre, ce n'est mm -hmm. pas dans la poche 3 représentants. Euh, institution non plus que Bramitel. Toujours comme ça, nous, si ça nous t'en souvent, madame, pas de problème. Nous gagnons un baril très clair mm -hmm. et ce baril qui est très très ferme pour mm -hmm. nous, c'est la transparence wow. et que nous n'avons pas de résultats, mm -hmm. information, pas Donc, mm -hmm. la population connaît a... qu qui ça a fait et qui ça a fait avec l'argent que a mis à notre disposition. Ok, papa, ici, dans trois jours. Pas paniquer. Prêtez tête fraîte. Là, L'argent est disponible. Là, il y a le travail. Il n'y a pas résultat. Maintenant, le résultat. J'ai des le red. Okay. Maintenant, Dani, oui. Dani, si tu permets, euh, Madame Manika, quel est le montant de, du budget proposé par la, le, euh, la CT? Dans l'accord là, il faut souligner que vous n'êtes pas ordonnateur. Est-ce qu'il y a des mécanismes? Administratif, avec des comptables délégués, des administrations bon, pour <rire> avancer dans <rire> la matérialisation bon, d'obtention de ressources nécessaires à travailler. S'il vous plaît. Oui. On, on, on a abordé une question qui a mm -hmm. fait l'objet de beaucoup de discussions. Est-ce qu'on n'est pas ordonnateur des fonds publics Ça veut dire qu'on n'est pas responsable. Mm -hmm. Autrement dit, quelle que soit la dépense qu'il y a fait pour.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 Qui connaît comment le service public fonctionne. Pas de problème, chérie. Son bébé. Son bébé qui a grandi en bas yeux, Ariel Henry. Qui t'a grandi? Qui t'a le bon mon amour? Madame, non, tu ne peux pas aucune fonction publique. Pour mère, descendille. C'est déjà son bébé qui a grandi. C'est une lettre tu apprends. Mais les mêmes livres, les vaisselles, les à gauche, les à droite, mettez ici. Il y a des côtés qui rassurants, il y a mm -hmm. des côtés qui compliquent okay. la vie des, des, fournisseurs. Effectivement, non pas ordonnateurs des, des, des, des, finances publiques, c'est-à-dire que non pas comptables, non pas responsables de ce qu'on pas fait. Mais alors ça, présente un avantage dans le sens que non pas responsables, c'est-à-dire que y a des écrans et des protecteurs, qui garantit l'authenticité mmh. de ça demander, mmh. la nécessité de ça demander et le rythme de diffusion de ça demander. Okay. Donc, c'est un avantage dans la mesure que ça favorise la transparence, mmh. mais de notre côté, sur le plan pratique, wow. ça représente tout de même des difficultés. Mmh. On comprend. C'est-à-dire que... Oui. Quel est le montant Je ne connais même où je travaille dans le service public. Oui. J'apprends oui. les, les choses, fonctionnement de l'État. Mm -hmm. mm -hmm. Maintenant, quel est le montant du budget de, de la CT, Mme Maria Mais écoutez précisément, me dire que c'est 400 millions. Mm -hmm. mais, mais alors, dès chiffre... est... Alors, dès une ça hier, j'avoue qu'hier soir, on va être capable d'interroger les monde qui sont responsables. Qui prépare budget et quoi moi moun qui prépare budget, ce so sont des moun qui savaient. Okay. Yo connais sa yorelle les finances, yo connais sa yorelle les finances. Mais c'est pas ça, nous m'a dit madame. Et m'a dit nous m'a dit combien de pages c'était aïe. Nous connais yo bon, yo fait zéro tout n'est facile. Yo fait un e transformer en huit. Nous connais yo fort, nous connais yo ge capacité. Yes, moun qui prépare yo ge capacité. Mais madame, c'est madame ou madame. Donc, combien par H7A y est? Ah, -E? eh, ah. Eh, Al atraca la, pour la vie, -e, papa dans ce petit pays. En plus, publique, l'État haïtien, eh? comment elle eh? fonctionnait? Exactement, y'a connaît l'État haïtien. Comment elle fonctionnait. Quand on des zéro, <rire> <rire> <rire> <rire> eh, a des zéros, ajoutons l'autre zéros. Ha, elle a ha. pour la vie, -e, papa. <rire> nous connaît nous connaît au fond. c'est à, à temps de oui, oui t'es gagné tant que pour dépasser c'est tant millions que nous connais au fond. l'état ici non d'accord donc puisqu'on dit que son monde qui soit qui sont dit vous n'avez pas le montant, si on comprend bien je ne peux pas vous donner vous dire que ça n'est que la ou 400 millions moi ça ne me paraît pas extraordinairement élevé non parce que je sais que nos services publics euh, mm -hmm. gagner de deux catégories de dépenses qu'on capable de faire. des dépenses d'investissement mm -hmm. et investissement yo très important si uh, institution l'institution puisque son bail est neuf. Mm -hmm. neuf. C'est comme un petit monde où on l'école ou acheter rad ou mettre sous l'eau. Oui, madame, c'est bon. Mais pour qui ça ou pas te mener, madame qui ne fait babysitting? <laughs> <laughs> Babysitter, babysitting, vous n'avez know pas le papa ici. Mais madame n'a plus à parler de bébé, bébé, le bébé peut pas ici, prend soin, l'école. Mais pour qui ça, pas... il n'y a pas Mais, il y a madame n'a qu'il n'y Ah, pas de Ah, Il mette pour nous, mamie, mamie, il mette pour nous. Donc, on, des suivantes. on va mm -hmm. acheter moins s'arrête. Mais pour l'école, on est obligé, mm -hmm. il des un petit dépôt supplémentaire, c'est même pareil pour nous. Mm -hmm. Et il y a des pareil que nous pouvons Ok, c'est juste sur petite dépenses supplémentaires, papa, ici. T'inquiète, ok? C'est juste sur tes dépenses. You understand me? Yeah. Hein? <laughs> Pour acheter, c'est juste sur des dépenses. Mais pas vraiment grand-chose. Comme si on a budget, pile million. Non, non, juste sur des Mais il n'y a pas de quantité. C'est ce que quantité. fais. notre demande toujours. Pour un service public capable de fonctionner normalement. D'accord, donc s'il y a des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement. Okay. Donc, que ça y est. Alors, moi, je dis que euh, qui les gens qui disent ça, moi des gens. Probablement supposer que si sont des gens qui sontieux, si sont sérieux, si ce sont des qui participent à toutes les toutes les réunions qui sont faites, soit fait budget, ils sont capables de D'accord? Mais moi-même, personnellement, ça va paraître moins excessif dans la mesure où capable de les, les, les, domaines précis, telle chose, A, B, C, D, mais qu'au côté l'agent, ou bien que le dépenser déjà, ou bien que le pral dépenser, et nous sommes, quand même, euh, des engagements pour que ce soit la transparence, que c'est pas un barrage qui pral permet, si, si si, si en mis, font corps sous tête l'État, etc. Que, mais il faut pas ici madame pas la gueule comme ça, c'est toujours comme ça bah, la passé. son l'état famille, son l'état de maman, cousin, tonton belle-mère, frère non son état comme ça donc c'est là que pour la fin par ça nous allons les femmes barrières, tu comprends c'est là où l'autre président montant pour l'alcon une quantité de dégâts nous avons fait dans le état nous habituons à ça, ACT a son structure provisoire qui, pa, qui va prendre l'inscrit dans la durée. Pourquoi mmh, ça peut faire un investissement pour lui? Parce qu'on parlait de, de budget d'investissement. Oui. Quels investissements ah, ben, pour Oui, vous... bien sûr. Quels investissements ah, pour le ACT Là, on va monter un bureau, par exemple. On a un espace d'abord. Mmh. Et l'espace là, il y a Ensuite, on a des meubles de bureau. Mmh. Ensuite, on a des collaborateurs de bureau, on a des gens qui prend le travail. Pour on a côté pour le chita, un côté pour le travail, on a des instruments de travail, par exemple, ordinateur pour gagner au besoin, non au bureau, d'une manière générale au besoin, ou au appareil pour faire la reproduction. Wow. Ah, il mettait pour papa. Non, il faut madame mettre coup coupe papa. Il faut mettre l'entraille c'est bon bagage comme si sauveté on t'y va et qu'on non non non non non faut gagner meuble faut gagner des petits godets des petits potasses tu comprends recevoir les invités ah. <laughs> oh eh. qu'on ouais des fois on t'y boude à mon énorme webby wahl bon femme qui toi pour donc faire des quatre choses font-il diriblant ah avec un petit sel, un petit monde tu comprends Puis non, m'a ne faire comme ça. Je ne vais ne pas comme ça. pas de pas pas de ça. ça. Je pas ça. De pas il faire Ensuite, on va le mettre au gros charbon, on va le mettre marbre, on va le mettre ceci. Ce ce mais cependant, il y a effectivement des dépenses qui ne seront pas des dépenses euh, définitives. Obligé de faire. C'est ça que moi les dépenses d'investissement. Ou le démarrage même de l'institution. D'accord? Mais alors de toute façon, moi, je suis très très intéressé par l'aspect financier. Et je pensais que peut-être. Euh, auditeur qui a coûté nous, ou mm -hmm. même tout est-ce que c'est pas de l'autre côté que va le mettre pour pomper l'État, pour faire l'État dépenser, et puis l'agent n'est pas servi pour sa l'État, il s'agit pour enrichir des gens qui travaillent. En tout cas, si vous êtes à dire, mm -hmm. et je prends vraiment ma parole qui a de l'importance, il y a une importance pour moi, en particulier, ma parole. Pas rien qui pourra permettre de nous enrichir avec cette nouvelle institution. Okay. Ça nous prenons engagement ça, de la transparence et quand même quand de l'honnêteté. Et des dépenses de fonctionnement, c'est ça. Et quelques auditeurs ont signalé pour nous maintenant. Oh, et... mais, oui, merci beaucoup à ces auditeurs qui font la différence. Ok. Merci. Maintenant, budget, à vous et. Les, et... De... Mm -hmm. C'est pas, pas toi, HCTO c'est pas c'est pas toi qui signe les, le bail. Oui. By... Non, non, non. Il y a un monde qui prépare. Ok, Après mais c'est... Même... vous le gouvernement, effectivement, signale. Oui, mais pour Mais de c'est tu sais. bon. dit madame, nan, si elle pas quantité de est-ce que a Non, madame, il ne faut pas... Il is... ne faut pas que nous... Avez dit, ou si un budget pas quantité de vous vous sous-moun s'est préparé, préparé par eux, puis allez voulait aller sans garde. Oh my God. Et puis tout le monde fait avec la transparence. Mais t'es pour préparer ici. Non, mais souci un document, madame Manigam. C'est sûr que vous êtes moteur, pour qu'il soit pas non, moteur. pas Non, vous n'aimez pas ça, Il vous plaît. Ok. Et souhait comme parle pour nous de manière claire et définitive sur lui. C'est parce que nous n'avons pas voulu répondre. Ok, il fallait nous dire clairement que nous n'avons pas voulu nous monter. Ok, madame n'a pas voulu nous monter. Et puis il y a avec la transparence. Ah, <rire> il y a un petit pays, monsieur. But... Non, I love my country. Nous rivez dans un moment où nous cherchons et C'est besoin pays pour investir. Si vous que ça qu on a vite que nous pas de plaisir Nous avons pu vendre mais sans crédit Nous avons cherché la richesse la, donne. la richesse grand volée, nous n'avons pas de capa fin dévasté Nous bonne misère pour madame Désormes, nous avons pu nous débarrasser ah oui, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, nous avons plein trésors et nous tout dépanché. Nous avons des calmes, comme ça nous avons des conditions, quelques salades, faut avons si présenté. Palais a plein de saloperies, saloperies pour tout ça monde qui a acheté. Nous avons des saloperies, saloperies dérisoires pour tout ça monde qui acheter. acheté. Des CPV plein de saloperies, saloperies pour tout le monde qui a Vimati plein de qui déguissoit pour que acheter. capitaliste, Ça fait même bio l'état de papa. Vous pouvez trouver ça triste, triste, Mais faut que pour manger en don. Il pas de temps. Il a pas de temps. Il a pas de temps. a pas de l'autre a donc, bouquet surprise à son décision et plein l'autre sale. Souvrir, c'est faire pas poser une question. Là on a plein salopi, salopi, dérisoire pour tout ça que acheté. Déjà, plein salopi, salopi, dérisoire pour tout ça que acheté. Dans la douane, plein salopi, salopi, dérisoire pour tout ça que tu ma acheté. plein salopi. Salopi déguissoir, faut tout ça que tu Salopie, acheter. Salopi, eh, salopi, salopi, yeah. salopi Tout le monde comme à en live, nous de me chanter, s'il vous plaît, salopi. Salopi, salopi, salopi Encore une fois, salopi. Salopier yeah. salopier salopier des risois. Bah, il n'y non, c'est au capillin, non, en pile, yon, yini, non, c'est au fait de macaïnie, non, c'est au cavillin, non, l'autre mon apprîne. Il y l'autre nation, mais c'est caché dans le figuin. Encore une fois, c'est moi. salopier salopie, salopie, Salopier salopier des risois, plus fort. Nah. Salopie, salopie, salopie, salopie de